Ça, ça... Pourquoi pourquoi cet exemple ça, ça me parle clairement là. Je suis clairement euh, enfin dans, dans cette dans cette démarche de, de de voyage astral quoi. Là je suis en train de vivre pourquoi des expériences. Ne euh... <rire> me demande pas. C'est ouais, je fais que... <rire> ma bouche qui parle. Hein. Moi je suis pas là. Non, je... <rire> je suis... non mais <rire> je dis ça en blaguant. Mais je suis à demi pas là. C'est je suis pas. Là, hein. Je donne des exemples qui euh... qui me traversent quoi. Okay. Bah, L'information, enfin, encore une fois, hein, euh, les informations sont là. Il, su il suffit de ne pas projeter quelque chose. C'est tout. T'es euh, présent, t'es là et tu laisses ta bouche parler, même si ça semble débile. Et avec ça, t'auras auras toutes les informations de la Terre. Tu vas pouvoir lire en, toi, en les autres, en toi-même et ce que tu veux. Il n'y a aucun souci avec ça. C'est dingue. <rire> C'est ah, bah, euh, surprenant. Enfin, euh, ça, me fait, ça me fait plaisir que tu me donnes le retour. Et en même temps, je ne suis pas surpris parce que maintenant, ça fait des années que ça se fait. Et que régulièrement j'ai des trucs comme ça qui m'arrivent où les gens me disent Ah, mais comment tu sais mais En fait, moi je sais pas. Par contre, j'ai appris. Ah putain. Par contre, j'ai appris à, à être disponible, à rendre mon cerveau disponible à ce champ d'informations et de connaissances. En fait, tu, tu coupes ton, ton cerveau analytique en quelque sorte, si on peut donner des mots. Ouais, ouais, je, euh, je, je, ouais, je coupe mon cerveau euh, analytique rationnel. Donc je pas de comprendre ce que je dis avant de le dire et je découvre ce que je dis en, en même temps que je le dis. Ouais. Donc c'est Internet, c'est la bande passante. Les PC ne font que euh, transmettre, enfin euh, faire circuler l'information. C'est pareil. Ouais, en fait tu, euh, ouais c'est sans jugement aussi. Il y, y, y a un aspect de jugement qui, euh, qui est qui est effacé. Tu l'as complètement enlevé. Parce que ouais. ça c'est ça parce que je l'ai travaillé parce qu'au fur et à mesure j'ai bien vu que si je réfrénais en disant « Ah oui, mais ah oui mais si je dis ça, ça va pas. Bah, » En fait, ça ne le faisait pas. C'est pour ça que j'ai dit la claire la clair information, elle est disponible partout et tout le temps et à tout le monde. Ce pas un don spécial. Il suffit juste de ne pas avoir de jugement, de se rendre disponible, d'arrêter de vouloir dire la, le bon truc, accepter les bafouilles, accepter les erreurs, accepter les trucs génial, géniaux. Et après, bah, ça va faire le boulot. Ouais, c'est pas rajouter, c'est surtout enlever nos croyances. Et ouais, c'est ça le truc. Santé, etc. Est, on est dans une société où on tente beaucoup de rajouter. On veut faire ça, bah comment je peux faire pour Qu'est-ce que je dois rajouter Bah en fait, non. Et ouais. Il s'agit de qu'est-ce que je peux enlever de ce que j'ai déjà. Parce qu'en fait, tout des, en fait c'est pour ça que on dit que tout est dans l'être humain. L'humain est capable de tout. Donc c'est pas une question de rajouter, c'est une question d'enlever de, les voiles qui font que, les résistances qui font, les blocages qui font que c'est pas accessible. Là où IMOF, il est capable de.. Euh, Iceman, là, il fait des médiations dans, dans la neige, les scientifiques disaient que c'était que lui, il fait des stages, et tout le monde est capable de faire. Donc en fait, c'est pas un truc qui rajoute. Il ouvre, il loue la possibilité aux gens que c'est ça, que c'est possible. Je fais la même chose à mon échelle avec mes. Euh, parce que j'ai performé l'outil depuis des années. Et il y en a plein d'autres qui ont performé l'outil. C'est accessible. C'est pas une question de, de plus, c'est une question de « Ah, qu'est-ce qui fait que je arrive pas en fait ?» Et ensuite, bah, de bosser, de, un peu de travail sur soi, un peu d'expérimentation, et ça va le faire. Tu crois qu'il y a une partie génétique Alors, pour la claire information, pour moi non. l'aspect guérisseur, euh, guérisseur euh, oui après bien, il, y cool. il y a des il y a effectivement des familles qui sont plus euh, à la base ouverte au niveau spirituel ou dans la génétique de la famille c'est totalement admis que euh, bah ouais effectivement euh, c'était le cas dans ma famille moi bah, c'était bah, la spiritualité c'est les esprits les fantômes c'est normal pour une partie de la famille pas tout le monde. pas tout le monde donc je partais avec cette base là mmh. okay. donc qui fait que, mais après, aujourd'hui, les gens ne sont pas, et ce pas un manque de spiritualité, alors spiritualité, pas la religion, euh, ce n'est pas un manque de connexion au monde subtil, et au monde spirituel, parce que maintenant, je vois par rapport à, à, à quand j'ai commencé il y a 14 ans, euh, il y a 10-14 ans, bah, euh, c'était pas pareil. Maintenant, il y a énormément de gens qui ont ça, qui sont, mais qui n'ont pas les référentiels. Ils, ils, ils ont l'expérience, mais ils n'ont pas les mots soit c'est bizarre au pire c'est dangereux c'est hôpital psychiatrique mm. ou alors ils connaissent juste pas ils disent oh, bah, en fait ils ont l'expérience mais ils ont pas de case mentale auquel rattacher le truc et donc ils disent bah ils mettent foutent ça sur un truc de ils disent bah, c'est rien bah en fait c'est pas rien il y a l'information on fait confiance retente tu vois ouais ouais ouais mais c'est vrai que la, le, le fait de, de capter des informations et de faire confiance à ces informations-là, c'est <coughs> compliqué parce qu'il y a toujours des personnes, encore aujourd'hui, vu qu'on est en période de transition, il y a toujours des personnes qui vont, qui vont dire que c'est de la folie. Ou, euh, et, et, et, et vu ouais. qu'on n'a pas de référentiel ou de, euh, de loi entre guillemets, écrite, ouais. quoi que si, on en a aussi, mais il faut chercher, quoi. <rire> Et, euh, et voilà, on, on peut se dire que, euh, est-ce que c'est est -ce est moi ou est-ce que c'est quelque chose vraiment que je capte euh, Est-ce que c'est réel, en fait Ouais, mais ça, il n'y a, a que soi qui pouvons le valider. Alors, soi, pas que. Parce que quand les personnes te disent, ah, mais ce que tu dis, ça me parle, etc., bah oui, ça fait un retour. Mmh. Mais en même temps, il euh, y a la nécessité de euh, de, de passer, de, de traverser ce mini-désert-là, ce, ce mini désert-là désert de, est-ce que ce que je dis, c'est viable est-ce que c'est mon mental Est-ce que c'est moi C'est l'autre En fait, toute cette question, c'est que du bullshit. C'est à force. C'est... Je le dis, je sais que c'est ça. Pas parce que je le dis, pas parce que j'ai la vérité, mais parce que j'ai l'habitude. Et c'est ça que j'apprends dans... Enfin, que j'apprends. J'ai rien à apprendre. Je suis dans ma formation, Claire Information, je communiquer avec soir. la structure. C'est... On ne fait que jouer. Et les gens, c'est... Habituez-vous à euh, vous mettre dans la position de celui qui est connecté au savoir, c'est socialement admis, accepter le regard des autres sur vous, euh, accepter de douter, n'essayez pas d'esquiver le doute, d'esquiver vos bafouilles, d'esquiver vos erreurs, d'esquiver euh, vos coups de génie, allez-y les deux pieds dedans. Et ouais. Combien de gens depuis un an et demi... Euh, presque deux ans d'ailleurs que je fais cette formation combien de gens m'ont dit moi je capte pas l'information deux heures après c'était ok mais c'est incroyable les gens n'ont pas les référentiels, n'ont pas confiance parce qu'on a la... on est dans un monde on est issu d'un cycle où l'autorité est à l'extérieur et pas à l'intérieur et manque de bol pour euh, la claire information et pour faire ça consciemment parce qu'il n'y a que ça et ben, il va falloir s'auto-valider c'est du sport, c'est de la muscule le truc. Mais grave, du... répète, tu grave. Mais bien sûr, c est c est des con... de... ce sont des connexions neuronales comme, comme, euh, comme n'importe laquelle. Sauf que c'est pas au niveau physique, ah, c'est au niveau subtil. On apprend une nouvelle langue. On apprend, c'est une pédagogie. C'est apprendre au mental, apprendre à être disponible, apprendre à laisser sa bouche parler et de découvrir ce que l'on dit. C'est que de l'apprentissage, c'est une pédagogie. Tu vois, là, ça, ça effrite un peu le mythe de la spiritualité et des dons et de ça, c'est de la pédagogie. Mais c'est comme la sortie astrale, c'est juste ça. Tu apprends à ton, à ton corps à fonctionner autrement. À te connecter au monde, pas à travers ton corps physique, mais à contrôler ta projection. Euh, tout ça, c'est que de la pédagogie, c'est pas de l'ésotérisme dans le sens classique du terme. C'est une nouvelle pédagogie pour appréhender l'humain. C'est de reconnecter sur notre vraie humanité, en fait, parce qu'on fait part On est des êtres énergétiques aussi, pas que physiques. Oui, on est un tas d'énergie avec un corps physique, effectivement. On a, on a dans, dans, dans la dernière, le dernier cycle de l'humanité, on a beaucoup exploré le physique, le physique de manière majoritaire. Bah, maintenant, ça commence doucement à transiter vers ailleurs, vers où ça va nous mener, on ne sait pas. Et tu penses que euh, dans ta vie, à toi, euh, les, les, ce sera admis euh, vers la fin là, tu vas vivre ça. Je sais Franchement, j'en je sais rien. C'est euh, au niveau collectif, ça prend toujours plus de temps. C'est normal, tu vois. Ouais. Euh, mais après, comme le collectif n'est ni plus ni moins qu'une euh, qu'un rassemblement de gouttes d'eau, de gouttes d'individualité, bah moi, mon son coche, c'est au lieu d'aller voir la collectivité, même si c'est un point central de se mettre en relation entre gouttes d'eau, entre gouttes d'individualité, ben c'est justement, tu disais, qu'il n'y a pas de loi ou il n'y a pas de consensus commun. Ben Peut-être que c'est à nous de créer le consensus. Tu vois. Pour dire, ben ouais, ce n'est pas admis par l'autorité extérieure, les sciences, les politiciens, politiciennes, les systèmes, machin. Mais nous, on auto-agit ça. Et ça existe. On crée un autre idéal de réalité sans nier la réalité, euh, le, le système tel qu'il est, mais en disant ça existe. Ouais. Une petit, un petit groupe de personnes peut changer euh, des, des, des choses. Des ah bah, choses. <rire> demande agrandie. <à> <rire> demande agrandie. Exactement. Euh, forcément, quand tu es, euh, es dans les prémices, quand tu es précurseur d'un mouvement, bah, tu souvent seul quand il y a la première salle de personnes qui y croient, ça commence à créer un petit égrégore. Puis après, c'est de plus en plus admis. Jusqu'à ce que ce soit normal, que personne ne se pose la question, mais comment ça, ça a pu être interdit un jour Ou... Euh, mais bon, c'est l'eau, et... Il euh, y a 30 ans, 40 ans, euh, des clairs informants qui étaient déjà vivant à cette époque-là, bah... Ils ramaient sur la pierre, quoi, apparemment. j'aurais pas voulu vivre à cette époque-là. Enfin, moi, je suis bien ici, hein, en tout cas. Donc... Euh, c'est pour ça, en fait, mon, mon message par rapport à tout ça, c'est on a tous notre délire personnel. Moi, la claire information, ça me, c'est un truc qui... Ouais, ça fait partie de mon quotidien, en fait. J'ai des informations partout, tout le temps. Je je ferme comme je veux. Et je suis là pour dire, mais en fait, ça existe. Tu peux l'utiliser. Et tu peux l'utiliser pour créer ta vie concrètement. Et c'est pas un truc pour se percher. Et pour ça, il suffit d'être transparent, authentique, honnête, direct, envers soi-même et envers les autres le plus possible, avec les outils qu'on a. Parfois, c'est facile, parfois, c'est pas facile. Et Wimoff, il est il fait, il fait son délire, euh, Gandhi a fait son délire, enfin, tout le monde fait son délire, mais c'est nous, à notre échelle individuelle, est-ce qu'on assume qui on est, nos tendances personnelles, nos choix, nos désirs, nos envies, est-ce qu'on y va jusqu'au bout, et est-ce qu'on en fait un, un, un lien social, une colle sociale, pour nous permettre de nous relier Moi, c'est ce que je fais avec mon activité, c'est ce que je fais, je ne passerai pas trois euh, heures et deux minutes... Euh, Voir 4h, 5h tous les mercredis soirs si c'était si pas pour ça. Parce que moi, c'est bon, j'ai la preuve. Mais il y, y a cette envie d'être que les autres disent mais en fait, ok, si moi, si Samuel, si Yuri Samuel, il peut m'aider, ça veut dire que moi, je peux utiliser le même outil pour m'aider et peut-être aider, aider les autres. Et pour ça, j'ai pas besoin de passer par sa formation. En fait, il faut oser. Moi, je suis pas passé par une formation pour ça. Je la propose parce que c'est ma manière de contribuer. C'est ma manière de gagner des thunes aussi. Parce qu'il faut bien nourrir son homme. Il faut bien que je l'argent, ça sert aussi, c'est une... une reconnaissance sociale, ça sert à payer les factures, à payer Internet, à payer mon téléphone, à m'habiller. À me raser quand je pense <rire> tu vois. Ouais, bien sûr. Et c'est OK mais toi, par exemple, pour euh, ton parcours spirituel, tu t'es fait aider par des personnes, euh, tu as quand même déboursé de l'argent, un minimum. Enfin, ah oui, euh, bien sûr. Voilà. Ben voilà euh... Oui, ouais, bien sûr. Peut-être que ce pas, pas par, par une formation, mais il y a eu quand même échange d'énergie. Euh... Il y a eu... Euh... Ah oui, il y a eu clairement un échange d'énergie. C'était... Euh... Après, j'allais pas chercher. J'ai pas été chercher, en fait. Je suis toujours tombé sur les gens... Euh, ma... Thérapeute énergétique, j'ai juste tombé dessus dans, euh, dans le métro, hein, dans les RER parisien. Donc, euh, elle pas cherché. Vraiment pas. Euh, parce que... Enfin, euh, voilà, c'était... T'as dit quoi ouais. Ouais, euh, ouais, enfin, tu, tu l'as pas cherché, mais euh, quand, quand tu l'as trouvé, tu vois, il y, y a eu... Enfin, euh, euh, je ne sais pas comment ça s'est passé, finalement, mais il y a eu commencé un lien, et tu ne savais pas qu'elle était, quel était thérapeute alors, quand je l'ai rencontré, euh, je m'étais dit, mais en fait, mon attention me criait, mais prends le numéro de cette femme, parce qu'elle, elle peut t'aider. Okay. Et c'est après, au cours de la conversation, qu'elle m'a proposé, enfin, par la suite, quand on s'est textoté un peu, elle m'a dit qu'elle proposait des séances, euh, etc. Et tout euh, en moi, elle me disait, mais vas-y, en fait. Donc, euh, okay. oui. ouais. Ouais. ouais. Mais jamais de certitude, c'est comme la claire information. On ne sait pas sur qui on va tomber, osons... mais c'est pour ça être vachement à l'écoute de qu'est-ce que ça dit à l'intérieur. Vraiment, c'est un outil. Que... De manière la plus basique, sans, sans être en mode ah, « à guidance, en Vang archange, guide », c'est qu'est-ce que le, le signal... Le ressenti, la sensation la plus, la plus brute possible, qu'est-ce qu'elle dit en toi Qu'est-ce ouais. qu'elle dit C'est vraiment couper le, le, le surmental qu'on a. Ouais. Et, et, et, et en coupant ce surmental-là, c'est lever naturellement enfin, l'émotionnel, le ressenti, le, le, le corps, le ressenti ouais. avec le corps, etc. Tout ça, ça reviendra naturellement. Ouais. C'est vraiment Donc, couper, soit on coupe et ou en coupant le surmental, ou alors bah, en te focalisant sur cette, euh, ce, ce signal d'alarme brut, ce ressenti, émotion, sensation, énergie en toi, que le mental va se remettre à sa place. Et c'est bien sûr bah, en actant dans la vie à partir de ça. Parce que juste y penser, bah, ouais, c'est facile. Par contre, euh, prendre des décisions de vie anodines ou importantes à partir de ça, là, on est sur un autre tableau. Et ça, bah, personne ne coupe. On est tous quasiment obligés de passer par là si un jour on veut se dire Bah ouais, je suis mon intuition. Ou je suis connecté avec les anges, ou en fait, ce que tu veux. Quoi. Ouais, c'est passionnant. Euh, bon, dernière, chose, dernière question, et après, après je vais. <rire> euh, par exemple, la connexion avec les anges. Est-ce que c'est ouais. est réellement des anges ou c'est euh, on, on, nous qui faisons un référentiel alors si toi derrière le mot ange tu vois un, un mec en tange blanche avec des ailes asexuées, ouais, pas vraiment, pas vraiment. en fait ça va ça va dépendre des gens. Il y en a qui les voient vraiment comme ça. Donc sachant qu'on est on est on est quand même une espèce assez anthropo anthropomorphique, c'est-à-dire on, ce on, a, on a tendance à humaniser tout. Donc en fait, la forme, elle est. Euh, ça dépend des gens quoi. Un jour j'étais avec un pote euh, à, au Sacré-Cœur. Et euh, il n'était pas de la région, donc il découvrait, il n'avait jamais été au Sacré-Cœur. Et euh, il, y avait, il y a une statue de Michael Terrassant de Dragon, euh, juste à droite de l'entrée de mémoire. Et donc nous, on fait le tour, et à un moment donné, on se retrouve devant la statue, et je lui dis, bah ok, branche-toi sur la statue, regarde sur le lieu au niveau subtil pour voir ce qu'il y a. Parce que je voulais faire un test, parce que moi, voilà, j'avais perçu un truc, et je voulais savoir s'il si percevait la même chose que moi. Et en fait, il n'a pas du tout perçu la même chose. Je ne sais plus si c'était moi ou lui, mais je crois que moi, je percevais deux entités à part entière. Et lui percevait un seul... Mais c'était dans la forme, c'était pas du tout la même chose, pourtant c'était bien la même énergie. Donc en fait, la forme, elle va changer selon tes croyances profondes. Et ça, c'est souvent issu de la génétique aussi. Comment ça bah, De la génétique, donc des... en fait, quelles sont les croyances profondes de ta famille, si tu okay, Les archétypes. Ouais. Si tu es sur une famille, euh, je ne sais pas, euh, musulmane, bah, tu ne vas pas percevoir forcément euh, la même chose que quelqu'un qui est à 100% chrétien, ou que quelqu'un qui est totalement athée, et euh, pour lui juste, ça va juste être un tas d'énergie. Ça dépend. Donc en fait, euh, la... Alors, pour, pour les anges, il y a bien quelque chose d'originel, ça c'est l'information qui vient, il y a quelque chose d'originel, mais en même temps c'est pas une forme. On ne peut pas dire qu'un ange c'est ça, tu vois mais il y a bien quelque chose d'originel, de typique de euh, d'un ange conscient, conscient, conscient de lui-même. Bah, ah l'énergie bah, ou ce que, que voilà. Alors il y, y, y, de... y, y, y a différentes il il différentes formes d'énergie et elles sont pas toutes euh, angéliques dans leur dans leur texture d'énergie. Il mmh. y en a plein. Il y a des trucs euh, hyper euh, bah, astral ou euh, astral ou ce que tu veux, enfin astral c'est émotionnel quoi, euh, émotionnel, euh, archangélique, enfin euh, bref, il y en a c'est des poupées russes en fait. Et, et si on reste juste sur euh, l'ange, après voilà, -ce ouais, fait, Alors, euh, si on... euh, cette entité consciente d'elle-même en train de t'envoyer euh, un... euh, euh, totalement. Donc, ouais, l'ange se place vraiment, vraiment proche de l'humain. l'ange. Après, c'est comme on... voilà. C'est ça qui est intéressant. Ce sera toujours que mon point de vue. Et ce sera toujours que le point de vue du pèlerin qui va te parler de ça. C'est que là, je me branche sur la notion d'ange. Euh, enfin, sur la notion sur l'énergie ange. Euh, bah, il y a il bien un, un être conscient. Il y a quelqu'un de conscient qui est proche, plus proche de l'humain qu'un archange, par exemple. Lorsque je me branche sur l'archange, bah, euh, très vaste. Et je sais pas. C'est ça peut pas prendre forme humaine, tu vois. Il y a un truc qui fait... C'est une énergie trop infinie, trop euh, trop éternelle, si tu veux. Pour euh, un ange, c'est déjà beaucoup plus proche de, de l'humain et de la terre et des vicissitudes des, euh, des humains. Voilà. OK. Voilà. OK, je vois. Bah, euh, top. Merci. Merci pour ces... Pour, pour ces non, non, mais... Euh, c'est marrant, ça, je me suis laissé prendre, prendre au jeu et ça me dit ouais. bien de recommencer euh, pas, pas tout le temps, pas tous les mercredis, mais créer un petit rendez-vous où euh, vous pouvez me poser des questions sur, euh, sur ça, ce serait pas mal. Ouais, ouais. ouais c'est vraiment être, intéressant. Pas, pas. Bah, en tout ouais. cas, merci pour ta question et merci pour l'échange, c'était cool. Avec plaisir, merci à toi. Bonne, bonne soirée à toi, Bastien. Bonne, et à toi. bonne fête. Salut. Ouais. à toi. aussi.